Alors, on commence avec la roulette. Explique-nous. La roulette, tout simple. La roulette, en fait, c'est de jeter ta boule, de la lancer très très bas au niveau du sol. Un peu comme au bowling. Voilà. On va passer à présent à la deuxième technique de pointer qui concerne la demi-portée. Donc La demi-portée, comme le nom l'indique, c'est qu'en fait, tu vas mettre ta boule en hauteur, ouais. à la moitié de distance par rapport au cochonnet. Voilà. À présent, on passe à la dernière technique pour pointer, et eh bien c'est la portée. La portée, alors là, la boule va tout le temps en l'air pratiquement, à faire 90% voire même plus en hauteur, et euh, pour se rapprocher du cochonnet. Donc là, par contre, j'ai joué debout.